Si Trinité va bien, moi je suis bien, pas de soucis. Bon, on espère tout simplement que le monsieur qui est tombé en moto un peu plus haut, n'est-ce pas, n'a pas, pas de nous. Mais j'ai pas de douleur, j'ai bien. Euh, de dollars, deux dollars, non, pas bouger. Hein. Mais on va à côté. Mesdames et Messieurs, l'État ne peut pas donner. L'État ne peut pas donner par le canard. Tu as bien vu comment arrêter. Par le canard. Voilà donc les filles de le canard, les filles du patron, allons-y. Voilà, il y a des gens là-bas, hein, pour les petits shirts et tout ça. Voici la voiture de la CTM, tout ce CTM. Donne-moi un éventail vous, ma vie. Voilà, on La voiture de la CTM, un instant. Voici la voiture de Martinique la première, qui nous a rejoint également cette année. Martinique la première, donc, voiture cadeau bien sûr ah, voilà sur la ligne d'arrivée tu peux envoyer je peux envoyer ok mais regarde moi toi quand même voici la voiture du crédit mutuel il vous en reste encore des chats voilà. de filles voilà, il te plaît mesdames et messieurs, si pas les diripani si pas les diripani si pas les si pas les bon alors bon <herbal software> pour moi tu s'agit du lui ma maman donne moi de voilà le riz, la boutique la boutique là. Mamie, un petit sachet de riz. Voilà, vous voyez après après Begin! Ah! Ça qui fait, ça qui Ça qui est un petit le mettez quoi? Mettez quoi? Mettez quoi? Mettez quoi? Voilà donc pour Big In à l'instant, la banane est là, la banane de martinique. Ah, Maman bon, Kaba. C'est dit Maman <'en> Kaba, tiens. Maman bon, Kaba, Maman Kaba, Maman Kaba. Je te fais Mami, mais tu es tout là, il y a Kaba. Mami, viens Kaba. Je te fais Mami, mais tu es tout là, il y a Kaba. Maman Kaba, tu es tout là, il y a Kaba. Voilà, <t 'en> des Kaba, distribués par Maman la Là, voilà. Le fruit de la terre et du soleil, mesdames et messieurs. Puget. L'huile d'olive Puget. Voici les vinaigrettes, tiens, pour ce midi. L'huile d'olive Puget. Avec... Euh... Voilà. Et les chapeaux. <rire> mamie, elle dit mamie. Mamie me dit-moi vinaigrette. Elle a son cabage. Ah, c'est nommé, il y en a un qui est Mal, mal, mettez-moi, m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, il m'a de il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, il il la L'ADEP, sûr, la l'ADEP, assurez-moi proche. la vos proches. L'ADEP, c'est vos assurances, maison, assurance, voiture, tout ce qu'il faut. Vos assurances, l'ADEP dépend au 61, 22, 44. 61, 22, 44, c'est la A famille le titre ouais. est <rire> Cela, cela, l'inox. Cela est notre fabricant de chauffe au solaire, Sola, au 61, j'ai toujours dit de réserver des ça. Ah, là, elle ce matin, il y a deux points chauds en matière de cadeaux. C'est l'estrade et l'arrivée. Et tout est parti. Mais oui, mais il fallait rester là-bas. Mais... Allez, circulez. Voici bon, un microcycliste. Vous n'êtes pas fiers, hein C'est pas mieux, hein oui. <rire> Même pour Belabio. Voici bah, CS1. Ce sont nos transporteurs à Fort-de-France. CS1 qui a euh, euh, remplacé la situf à Fort-de-France. Deux voitures de CS1. Voici la FDJ, eh. la FDJ patronne le maillot jaune. Voilà, et quand la FDJ a vu <rire> maillot la, la... C'est le plus Il n'y a plus limite, cadeau de cadeaux, oh je vous l'ai dit. C'est le cadeau rassati. Oui, mais bonjour, c'est le travail. donne le monsieur. petit c'est ah, le moi les sacs. Alors, vous Tiens, tu fais nué vélo? Voilà. C'est le nouvelle. Mais pas ma main. Au sac là. les <muches> amis, Avec moi l'autre sac. Merci, la MDJ qui patrouille, je vous le rappelle, le maillot jaune qui arrive ici à Trinité. Nous avons également Didier 113, Didier 113, et lui aussi l'eau du tour, de parait à rien. Je vous ai toujours dit qu'il faut réserver Thomas Sack. Pas Alors, t'as vu le petit Le SMA forme les jeunes, vous voyez ici. Regardez, nous avons deux jeunes du SMA, du MSMA, nest qui sont avec nous et depuis le début de ce tour. Voici El Caraïbe. El Caraïbe est là avec, bien sûr, El Caraïbe, patron le maillot bleu, comme un la la Donc El Caraïbe est là avec ce maillot bleu, n'est-ce pas, que vous verrez arriver sur cette ligne d'arrivée. Vas-y Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, force et respect pour monsieur Osvaldo. Osvaldo, plaisir Plaisir car Osvaldo qui vous propose des véhicules d'occasion et pas des locations, des ventes. Donc tout cela, plaisir. C'est au 0696-85-2120. Demandez Osvaldo qui va chercher voiture en Voici euh, eh, eh, eh, eh, la mutualité de famille eh, eh, du <cute> Mont Voilà. La mutualité et mère de famille du Mont arrivée <cute> ici. <cute> <cute> Tout va service. mesdames et messieurs, c'est pour ah, vous. Euh, bien évidemment, climato, <cute> clim maison. et on a climat service et assistance. Soit nos cages. Multiservice, service c'est Avec sa voiture. Voilà. Vous bah, euh, ça les même. Si vous avez vraiment cage à faire. c'est lui. Vous ça le même. Vous demandez même appelé. C'est plus belle Patrick, ça, ça, ça. Allez, et on va la CPM pour nous fermer cette caravane tous les jours et évidemment, que Dieu fait. Nous partirons d'ici demain, voyez-moi, changer le cadeau pour arriver à la commune du Makouba là aussi. Et nous attendons également. Voilà, vous le une Bonne heure Bonne arrivée et Bonne euh... Bonne Une belle journée également. Je cherche Thierry. Ok, ok, ok, un grand merci à maman. Alors maintenant les amis, pour un émotion of text, à chaque fois nous comptons le deuxième Ok les amis, on continue la musique s'il vous plaît.